Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous démontrer que le Christ est clairement à l'ultra droite de l'échiquier politique, autrement dit euh, si vous êtes, euh, vous voyez sur ce graphique, si vous n'êtes pas national catholique ou euh, monarchiste euh, de droit divin, vous êtes dans l'erreur. Euh, autrement dit, même si vous êtes euh, pour, le, pour le rassemblement national ou, ou même si vous êtes euh, fasciste, euh, vous êtes à gauche en fait. Vous êtes clairement classé à gauche de l'échiquier politique. Alors pourquoi je peux dire que le Christ est clairement situé à l'ultra droite, au-delà de ce tableau euh, C'est grâce à ce document, euh, ces discours du pape Benoît XVI aux participants au congrès promu par le Parti Populaire Européen. Euh, alors j'ai commenté ce document dans une vidéo qui s'appelle euh, « Les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'Église ». Euh, et, et, et à propos de ce tableau, je l'ai aussi commenté en trois parties, donc euh, sur ma chaîne YouTube, hein, toujours. Euh, donc, quels sont ces trois points non négociables C'est-à-dire qu'on ne peut pas voter pour un candidat qui ne respecte pas ces trois points négociables. C'est le pape Benoît XVI qui nous le dit. Dans un document officiel, donc, premier point non négociable, c'est la protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, c'est-à-dire, autrement dit, euh, les femmes n'ont pas le droit d'avorter, sous aucun prétexte. Euh, donc, déjà, avec ce premier point, euh, l'interdiction de l'avortement, qui remet en, en cause ce, ce droit à l'avortement euh, même, le, même le Rassemblement National, qui serait le parti le plus conservateur qu'on nous présente, même le, le Rassemblement National n'ose même pas revenir sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette abomination, en fait. Euh, deuxième point non négociable, euh, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille comme union entre un homme et une femme fondée sur le mariage. Donc là, autrement dit... Euh, on ne peut pas voter pour un candidat qui ne remettrait pas en question la loi sur euh, la loi Tobira sur le mariage euh, homosexuel, le mariage entre les personnes homosexuelles. Donc là encore, hein, le, le, le rassemblement national qui, qui serait à l'extrême droite, qui est à l'extrême droite, ne n'ose même pas remettre en question euh, ce, ce, ce, ce, cette, cette législation. Donc, pour moi, c'est clairement à gauche. Euh, alors, les fascistes respectent un peu plus l'ordre naturel, mais ce n'est toujours pas euh, ce n'est toujours pas à droite, parce que euh, les fascistes, malheureusement, euh, font de l'État un absolu. Et, et la, la, le seul absolu possible, c'est Dieu. L'État n'est qu'un moyen de cet absolu. Alors maintenant, je voulais. Donc, euh, donc le Christ est à l'ultra-droite, autrement dit, euh, sont à l'ultra-droite les, les partis qui respectent ces, ces, ces points non négociables. Donc, j'insiste surtout sur les deux premiers hein, le, la protection de la vie et, euh, et la famille naturelle, la promotion de la famille naturelle. Euh, donc, euh, donc, on a le Parti de la France, euh, l'œuvre française qui maintenant est remplacée par peu ou prou par euh, le parti national euh, le parti nationaliste français. Euh, après donc c'est le la fleur de liste stylisée, c'est le renouveau français, mais ce n'est pas vraiment un parti politique. C'est plutôt un, un, un groupe euh, métapolitique qui a euh, un organe de presse sur internet euh, contre-info. Euh, contre Contre-info.com je crois. Et euh, les, une revue, euh, l'héritage, qui sort épisodiquement, euh, peut-être tous les trimestres à peu près. Là, je, je, ce n'est pas vraiment régulier. Civitas, euh, qui est un parti politique depuis septembre 2016. Euh, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas une union, en union avec Rome, ils sont plutôt proches de la fraternité sacerdotale Saint-Piedis. Proche de, des idées de Monseigneur Lefebvre. Mais politiquement, ça tient la route. Moi, je. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec, par exemple, leur politique de remigration, qui, qui, qui non seulement est, est pratiquement impossible à mettre en œuvre, mais qui me semble un peu radical, un peu trop radical. Et euh, la monarchie de droit divin, là tout est dans tout est dans le titre, hein, euh, la monarchie de droit divin respecte par définition tout le, tout le droit divin, donc les commandements de Dieu, euh, l'esprit des béatitudes, euh, etc. Alors, euh, donc je vais, je vais vous montrer que euh, chacun de... De ces structures respectent les, les, les, les deux premiers points non négociables, donc la protection de la vie à toutes ces étapes et le mariage, euh, la promotion de la famille naturelle. Donc je vais commencer par le parti de la France. Donc euh, là je suis sur le programme de, du Parti de la France et vous voyez « Défendons les valeurs sociales et familiales de notre civilisation européenne et chrétienne, le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle et restaurons le modèle traditionnel du mariage consacrant l'union d'un homme et d'une femme en abrogeant la loi de Taubira. » Donc là on ne peut pas être plus clair, hein. on est clairement euh, pour la vie, euh, pour la famille, hein. c'est... Voilà, et pourtant on ne parle pas de ce parti dans, dans les médias euh, mainstream, hein. il, faut, il faut vraiment chercher pour trouver euh, des informations sur le parti de la France, donc qui est dirigé actuellement par Karl Lang, qui est un transfuge du, du Front National, hein, qui, qui était cadre euh, dans les années 90, et, euh, et puis je crois qu'il est parti en 2009 du, du Front National. Euh... Le Front National qui euh, qui euh, qui ne fait que que virer de plus en plus à gauche. Hein. On est parti de Jean-Marie Le Pen qui lui était euh, contre l'avortement et bien évidemment aussi contre le mariage homosexuel. Hein. C'était pas vraiment une euh, à l'époque euh, à l'époque c'était pas euh, c'était même pas une question politique. Euh, le, depuis le, le Front National euh, sous l'égide de Marine Le Pen ne fait que, euh, que glisser vers la gauche. Hein. Et euh, encore une fois, le, parti, le, le, fin, le Rassemblement National est un parti euh, populiste. Euh, voilà, donc c'est clairement à gauche. Euh, ensuite, euh, donc l'œuvre qui est remplacée par, par le, le parti nationaliste français. Alors, euh, là, donc voilà. On voit point 4 de leur programme, suppression du droit à l'avortement assorti de mesures d'accompagnement des mères célibataires. Voilà, po politique de promotion de la vie. Et euh, comment on peut savoir qu'ils sont contre le mariage homosexuel Bon, moi je les connais suffisamment bien, mais dans leur programme, ça apparaît au point 14, refonte du droit selon le principe de soumission au droit normatif, du droit normatif au droit naturel. Donc le droit naturel, même pour, pour celui qui n'a pas euh, fait d'études de droit, mais le droit naturel c'est une notion euh, qu'on sent intuitivement, hein. le droit naturel c'est clairement euh, le droit, euh, un droit conforme euh, à la nature euh, humaine, par exemple. Et il est bien évident que euh, un mariage euh, entre personnes homosexuelles est contre nature. Et un produit enfin ne peut pas être fécond euh, ce n'est pas ce n'est pas le, le mariage homosexuel n'est pas conforme aux droits naturels donc voilà donc deuxième partie donc euh, national catholique le parti nationaliste français euh, donc tout ça est classé à l'ultra droite par les par les médias euh, pourtant ce sont ceux qui respectent euh, euh, la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, donc, le, le renouveau français, comme je le dis, c'est un organe métapolitique. Civitas, donc Civitas, là je suis sur le programme sur la, la famille. Donc, Civitas demande l'abrogation de la loi Taubira avec clause de rétroactivité pour l'annulation des mariages homosexuels et de tous leurs effets. Donc là, là en fait, c'est clairement. Euh, il demande l'annulation de la loi Taubira. Et l'abrogation de la loi Veil et interdiction de l'avortement, responsable chaque année de la mort de centaines de milliers d'enfants, et ainsi de la chute démographique de notre pays. Donc voilà, donc là on comprend déjà euh, que euh, c'est pas ces partis politiques euh, respectent les deux les deux premiers points, euh, les deux premiers points non négociables de la doctrine sociale de l'Église. Contrairement à ce, comme je comme je l'ai dit à à tout le spectre politique euh, de l'extrême gauche, libéral-libertaire, euh, jusqu'au fascisme qui n'est pas vraiment représenté politiquement dans notre pays. Euh, et bien, donc on conclut par la monarchie de droit divin, donc euh, moi je suis clairement euh, monarchiste, tendance providentialiste, c'est-à-dire que je crois que Dieu va désigner une nouvelle dynastie, Enfin, je pense, hein. Peut-être qu'il va désigner euh, quelqu'un de... Paraît-il, d'un descendant des, des, des Bourbons. Euh, Est-ce est que Louis XVII est mort euh, au Temple euh, en 1795 euh, On ne sait pas. Il euh, y, y en a qui disent que non. Il euh, y en a qui disent euh, que Louis XIV... Euh, que, que le masque de fer était le frère de Louis XIV et qu'il aurait eu une descendance. Bref on, on, là, franchement, on, on peut être sûr de rien. Moi, je suis convaincu personnellement que, euh, que Dieu va désigner euh, le prochain roi de France, le grand monarque, qui restaurera euh, notre pays, euh, fille aînée de l'église, qui restaurera euh, la chrétienté. Euh, tout cela se fera, selon moi, après... Euh, dans, dans quelques décennies, grand maximum. Bien évidemment, il faudra passer par le nouvel ordre mondial et la dictature de l'antéchrist auparavant. Donc voilà, donc monarchie de droit divin, c'est aussi euh, l'ultra-droite hein, de l'échiquier politique. Monarchie de, alors, monarchie de droit divin, c'est euh, par opposition à monarchie constitutionnelle. Hein. Pour moi, le, la, la, la, monarchie con, la monarchie constitutionnelle est, que, est parlementaire n'est qu'un abatardissement de la République, du principe euh, démocratique et républicain. Donc pour moi, c'est aussi à gauche. Hein. Euh, la vraie monarchie euh, conforme à la volonté de notre Seigneur, c'est la monarchie de droit divin. Et d'ailleurs, euh, le Christ est roi de France. Hein, on le sait depuis la triple donation de, de Jeanne d'Arc en 1429. Euh, triple donation, je ne vais pas revenir là-dessus, euh, je vous invite à faire des recherches. Donc voilà. Voilà, je, je, voilà où je voulais en venir. Euh, donc soyez, soyez le plus à l'ultra-droite possible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.